Et bonjour à tous les amis c'est aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Sonic Mania le mode Biz donc c'est parti Pé -pé -pé -pé -pé -pé -pé. donc dernière euh, fois vous euh, souvenez vous on était ici à Canica Clans euh, avec euh, Nakas, Mighty et Sonic Donc oui Sonic et Nukas on l'a débloqué on a débloqué Sonic euh, Nukas qui était déjà avec nous, bah, c'est le premier personnage qu'on joue en fait, mais là j'en envie de jouer un peu avec Lucas, et Mighty, ok c'est Z, j'ai changé de touche, avec Mighty, Lucas donc ça en gros le truc euh, Sonic vise pas on peut choisir son personnage favori hein. et ça c'est vraiment cool parce que bah voilà ça va pas dire euh, de... bon il y a quelques lags hein, c'est quand j'enregistre bon jeu marche putain et franchement allez voir gavin jockey il y a un créateur qui va repris le jeu, bah le créateur je sais que c'est le beau le beau mec ou la créatrice hein, on, on dit souvent que c'est des mecs qui ont fait ça mais c'est peut-être aussi des, des, des meufs qui ont fait ça donc euh, c'est pas forcément que. ah j'aurais bien voulu avoir thèse là comme ça je puisse nager euh, dans l'eau là parce qu'à un moment on va passer dans l'eau et tout euh, c'est chiant on on est que si peut monter les murs Mighty peut être insensible à un seul une seule fois au pic donc ça serait plutôt cool parce que bah à bout d'un moment bah une seule fois mais s'il n'y pas deux fois hein. oh l'ordinateur il peut pas se faire toucher non pas les pics mais bon de toute façon l'ordinateur il est un aussi donc que on va essayer de trouver des télés euh, pour changer de personnage va essayer... ah mais attends mais oui, avec une on peut faire ça. On peut jusqu'à temps qu'il monte, mais... Sinon, on peut monter vers les murs. On connaît comme ça, gros on... Ah, merde. Oh, Je pensais qu'il n'avait pas se faire écraser. Ah, on a perdu une Génial. C'est ça, gros. on reprend euh, au checkpoint, mais on a perdu une Ah, merde. Ah, ouais. C'est bon, Ah, donc, si on perd avec... Euh... Si on meurt avec le personnage on le perd Allez, ah, donc c'est très important de ne pas mourir d'accord Par contre si ce mec qui meurt bah on... Il revient quoi Ah ça fait plus la musique euh... Ah ouais, my type euh... Ça bug un peu, ça fait des petits lags, mais c'est pas gênant. Ah peut-être, euh, dites-moi, si... En vrai, dites-moi, c'est gênant, mais pour moi, c'est pas gênant du tout. Ah, on vient de sortir de l'eau, il faut... Y un peu mais... ah et quand même le but c'est même... comme même un pas Mike Imania allez on va faire le reset Allez mon gars tu dois sortir de l'eau là Allez, il bon, il il bravo magnifique magnifique on est obligé à avoir un panneau magnifique c'est le niveau avec les seringles ah bah oui vous l'avez pas vu c'est avec les seringles Hop. et le vert te fait sauter ultra haut regardez ça le vert il m'a fait ultra sauter donc... vas-y là on va faire le boss avec son... ah non le boss ah oh, non le boss c'est euh, par un d'un boss hein. ah, Merde. Mais... après genre c'est euh comment il s'appelle déjà le jeu avec les poules là Et tu dois mettre 4 euh, couleurs euh, de tes boules euh, c'est ah, trop bien que c'est trop bien les, les tout je disais oh, on va dans le tuyau très bien voilà là voilà, on est bien là le je jeu marche euh... voilà, je... Bien. bon je vais pas répéter tout le temps que le je jeu marche trop bien alors ah, si j'appuie ça, L'eau plus il va par là, oh, fort. Oh. Bah, oui. Allez, pas là. Ai ouais d'accord changer sur les autres. une partie avec Sonic. Ce... Ah, j'adore cette musique. Ah, oh, Kanika, quand c'est... de une de que ce ce jeu, euh, ce niveau vient de Sonic Mania euh... Sonic 2, plutôt <rire> Non parce que, bah oui, ce euh, niveau est pas autre part. Le niveau Canical Plante avec les qui est pas autre part. Hein. C'est un nouveau truc dans Sonic... Dans euh, Sonic... Dans euh, Sonic Mayak, comme le Green Hill. Hein. Mais après, le green Hill, ça reprend quand même. Ok, ça va On reprend Mighty. Merci ah, Sonic, on va voir Sonic, Pourquoi c'est Sonic qui nous suit En fait, d'habitude, Ça fait l'inverse, c'est l'autre qui me suit. Bon. bon là c'est mon compagnon. Allez, salut Sonic, hein débrouille <rire> toi Ça veut dire qu'ils mettent et tout, et moi je fais une même boîte. Euh... Ah On oh, va voir un personnage, attention thèse. Bon voilà, on a eu thèse. On va faire un peu du police. Après. Parce qu'après, truc c'est Comme je l'ai dit, dit, j'ai joué à l'époque. C'est bien. Il y a, aussi, il y a les émeraudes. Il y a les émeraudes dans ce jeu. Dans ce mode. Dans ce mode avec Mighty on peut pas casser ça même euh, avec le gros... grand pend va appeler ça un grand pend une partie et non et ouais et les pics ne font pas dégâts ça c'est plutôt cool à part pour le boss euh, le gros avec un petit peu Il que a quelques c'est normal c'est une oh, connexion quoi c'est pas très bon. non c'est suis en fait enregistré du coup à peine mais tu même quoi non je pense pas qu'on va faire canique va... euh, à euh, studio police là hein, parce que ça va un de... un bon coup, quoi. allez mon gars allez Mikey pas quand même que le son du jeu il est trop fort comparé que, euh, ouais. mmh. on gagne pas de dans ce mode là mmh. C'est peut-être pas la peine. On, on oh le personnage qu'il faut prendre pour la vitesse. Attention, on va voir Thelz. Ouais les go, on est Thèse. un oh, Au final on va faire avec thèse. Ouais ah, donc euh, voilà, c'est ce jeu là que je vais te parler C'est j'ai est, est, ouais, est... Attends, as un box, donc... Ah bon. Oh mon dieu vu l'enculé Hop Ça va le casser Yes <rires> non putain il me casse un ça mais donnez donnez moi un... allez, allez. Bon, voilà. il y a un, un gelé, ce gelé tout à l'heure a un bleu un peu Ah oui! bon ça. Ah non. Non. Je sais pas où vous voulez mettre à chaque fois. Putain, mais arrête! Oh mon dieu! Vous avez tous des trucs, ça. Non, j'étais trop vite en moyen de me tuer. Il donne plus de violet ouais, Là, bien. En fait. casse. C'est un peu débile ce que je viens de faire mais ça va en vrai. Pas plus que, que je du coup je vais faire ça. Et je descends. Je Donc, franchement il y a une démo sur ce jeu euh, sur Switch. Bon tu peux faire des parties à la quoi. Hein, genre faire des combos mais moi je sais pas du tout hein, mais, mais en gros c'est très intéressant comme Alors, franchement comment ils ont eu partenariat bah ouais, bon. je m'en fous franchement avec un boss pas très et là c'est la qui vient une... de gueuler de toute façon je peux le faire dans le déglingue c'est quand même facile à dire ce boss là il est quand même facile pour moi ça fait ça tac c'est pas plusieurs des boss pas plus facilement pas bah, si c'est un gagné c'est le premier monde tu vas le dire voilà c'est bien de faire ça oui oh, il est mort il est foutu je vais pas mal de dire que j'ai gagné oh, je pense que je vais pas le faire ça hein. voilà je l'ai battu frérot Il y a un truc qu'on peut faire dans options débug flag debug mode voilà oui oui oui oui oui on peut foutre le débug mode comme ça celle bag non non pas exit non